Derrière les angoisses, il y a quoi Il y a un vilain petit canard. Et c'est quoi le vilain petit canard dans ta psyché euh, Ce que tu souhaites avant tout fuir, c'est. Euh... Alors, c'est le monstre sous le lit, c'est de l'émotionnel, c'est rapport à la famille. Alors, ça vient un peu en vrac. Parce que cette question me, me touche, enfin touche un, un point de ma structure et euh, c'est du lourd. Et Ici, si je vais voir ce que c'est. Euh, on est sur de la fuite. La fuite de... Euh, la fuite de l'autonomie. Ouais, c'est ça. La fuite de l'indépendance, la fuite de l'autonomie. Ok. Parce que tu n'as plus rien à faire parce que lorsque tu te poses le soir, tu n'as plus toutes, toutes ces stratégies que tu, euh, euh, que tu crées pour pouvoir ne pas voir ça de toi, que tu n'es pas dépendante. Et en fait, voilà ça que ça me dit, c'est que tu n'es pas dépendante. Les mots m'ont échappé, mais heureusement qu'ils m'ont échappé ces mots-là. Il y a un côté, je suis... Je ne suis pas dépendante. Tu ne veux pas l'être. Euh, et ce que ça me dit derrière, c'est que tu ne veux pas forcément être indépendante non plus. Tu as un peu le cul entre deux chaises. Un, un espèce de. Euh, ah D'accord. Donc là, lorsque je pose ces mots dans ta structure, il y a une espèce de, de vide qui se crée, comme si tu tombais dans un trou noir, énergétiquement parlant. « Et pourquoi ça crée ça ?» OK. Il te faut toujours un repère matériel, il te faut toujours quelque chose à quoi te raccrocher qui va te permettre de dire « c'est par là la sortie ». En fait, t es, dans la vie, tu n'es pas sur une logique de construction, tu es sur une logique de fuite, de « je dois fuir » et « je dois élaborer des stratégies pour fuir ». Donc Je ne construis pas pour ma, ma, mon bonheur de construire, pour ma jouissance euh, liée à la construction, mais je construis pour pouvoir monter le plus haut possible dans ma tour et me, et me couper de la vie, et me couper des interactions qui a dans la vie. Donc, on est sur la thématique du relationnel. Euh, ouais, thématique du relationnel, et notamment, comment toi, est-ce que tu gères ton, ton pouvoir Et ton pouvoir, c'est euh, la capacité à manifester et à exprimer tes règles lorsque tu es en interaction avec quelqu'un. Derrière ça, en fait, dans ta structure, tu, tu suffoques. Euh, tu préfères jouer les tendres et douces. Et tu as créé ce masque de la tendre et douce pour éviter de voir que tu suffoquais fa face aux autres. Lorsque, es, lorsque tu es nu face à, face à l'avis de l'autre, à ce que te dit l'autre, de sa vérité à, à, sa, à lui, à elle. Et donc, euh, ouais, alors... La suffocation, c'est pour tout le monde. Pourquoi elle a la, la suffocation hmm. On est encore une fois sur une stratégie de euh, de non-résilience. Ça me dit, puisque je suis au pied du mur, je vais, faire, je vais faire la morte pour éviter de me sortir du doigt du cul et d'agresser l'autre. Ouais, c'est marrant que je dis ça, c'est l'autre. On est sur une énergie de création, et la création, c'est du pouvoir euh, que tu n'utilises pas pour être sûr d'être accepté. Donc, en fait, faire la morte et suffoquer en fait suffoquer et faire semblant de mourir, c'est la meilleure stratégie pour toi, c'est la meilleure manière pour toi d'utiliser l'énergie de création. Donc, en fait, tu te laisses... Et je le répète, c'est valable pour nous. Tu te laisses submerger par... Les, euh, toutes les indications, toutes les informations que tu pourrais avoir, et, le, et au lieu de les utiliser pour construire euh, ton identité derrière. Donc, ton avis, tes besoins, tes ressources, tu l'utilises, tu n'utilises pas. Tu te laisses envahir par ça. Ouais, dit comme ça, c'est beaucoup plus juste. Hum. La méditation derrière, pour toi, c'est une fuite. Clairement. Euh, et pourquoi tu poses ça En fait, bah, je tourne en rond par rapport à ce que je t'ai dit, donc je vais renvoyer de l'énergie dans mon groupe, Pouf, encore une fois. Tes problèmes de santé n'ont rien à voir là-dedans. Euh, C'est ta capacité, tu es, es en face de ton choix à, à fuir la vie. Donc il y a un étage de ton être, de ta structure, qui a posé « je veux fuir la vie ». Et pour ça, euh, je me laisse empêtrer, ou moins, En fait, t'es la mouche qui, plus ou moins volontairement, va se suicider dans la toile de la rivière. Donc, euh, pour le groupe, l'autre était le grand méchant loup. C'est l'autre qui a la responsabilité de notre échec. C'est l'autre qui a la responsabilité de ma mise à terre. Euh, et je ne peux rien faire pour ça. Voilà ce que ça vibre. Et c'est à l'autre de gérer mes problèmes. Voilà ce que ça me dit derrière. On n'est pas capable de... <rire> c'est l'image qui me vient. Est, on n'est on est même pas capable de prendre le papier toilette et de s'essuyer le cul tout seul. On pense que la merde qui sort de notre cul, c'est aux autres de l'essuyer. Ou est-ce qu'on ne prend pas nos... C'est notre... même pas notre responsabilité, c'est notre résilience. Parce que derrière... Il y a les outils, il y a la connaissance, il y a la conscience pour soi-même se sortir des problématiques qu'on a nous-mêmes créées. Qu'on a nous-mêmes créées, pourquoi Pourquoi Pour voir qu'on pouvait les rêver. Voilà la priorité du groupe. On se met des problématiques, des maladies, on se crée des choses pour voir qu'on est capable d'y aller et qu'on peut transcender le stade de l'enfant de, de, de, de 4 ans, de 5 ans, qui a peur lorsqu'il doit faire une nouvelle chose. Merci pour ta question, Mélanie.